Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 251 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Mini Bikers. Alors euh, le test devrait être assez euh, rapide étant donné que le jeu, moi je le connais, donc je vais pouvoir vous expliquer en quelques mots en quoi il consiste euh, et on va vite s'apercevoir que c'est un, un jeu de merde. Voilà. Moi, je vous le cache pas dès le début, c'est de la merde. Voilà. Voilà simplement, j'ai une voix de merde. <rire> Alors, on va se faire des tournois. Euh, donc, comme vous l'imaginez, Mini Biker, c'est un jeu de, de petite moto, mini-moto. Et on va se faire des tournois. Alors, juste pour que vous vous rendez compte, ce jeu, il a... Euh, voilà, il a on peut avoir 1320 étoiles. Il y a 3 étoiles par circuit, ça veut dire qu'on est entre 400 et 500 circuits euh, jouables. Truc de ouf, voilà, c'est juste un... Voilà. On a le jeu en ligne démarrage dans deux jours, ok. Donc c'est pour dire le nombre juste de circuits qu'il y a. Juste on va aller dans le premier tournoi. Voilà, on va choisir la première course. Alors j'ai fait des, des, des records de merde. Même la première course, je n'arrive pas à avoir une seule étoile. Je n'arrive pas à arriver dans les trois premiers. Euh, enfin en tout cas, j'ai fait deux, trois courses. donc Je l'ai fait deux, trois fois, donc euh, je voilà. J'imagine je... que je peux pas y arriver. Peut-être que je vais y arriver dans, ce... dans cette vidéo. On va espérer. Donc... On choisit le, le tournoi, on choisit la course, on peut améliorer notre, euh, la puissance de notre euh, véhicule avec l'argent qu'on a là en haut à droite. Bon du coup, bah, là je viens de dépenser tout mon argent. Hein. Donc c'est parti, je prends mon petit bonhomme. Et ça se joue simplement. Vous avez le circuit, voilà, on a une vue du circuit, ça commence pas tant que j'ai pas cliqué, normalement. Vous avez des bonus sur le circuit, et il n'y a pas besoin d'avancer, ça avance tout seul. Il faut juste tourner. Et c'est parti. Regardez-moi ce départ déjà. Voilà, donc j'ai juste à tourner. Par contre, c'est une sorte de mini biker stock car. Hein. Attention, si vous touchez un adversaire, vous avez de fortes chances de vous viander par terre euh, et, et de faire même des cabriolets. Des, cab des... cabriolets, ça veut rien dire du tout. Des cabrioles. Alors, on choque de petits bonus les petits éclairs. Par exemple, ça, je sais pas quoi ça sert. Voilà, j'ai un bonus, je sais pas quoi il sert. Voilà, il y a des marteaux peut lancer qui le, qui, le, qui vise euh, qui atterrissent rarement sur la cible et on a un petit booster par contre celui là celui là ça a l'air de marcher un peu Yop, et voilà vous voyez on est déjà au deuxième tour du, de la première course je suis deuxième donc c'est plutôt <rire> c'est plutôt bien parce que jusqu'à maintenant j'y arrivais pas hein. euh, en fait c'est très très difficile de doubler quelqu'un alors peut-être qu'il y a des commandes que je ne connais pas hein. peut-être qu'il y a des boosters peut-être qu'il y a des moi je les connais pas et c'est vachement euh, vachement problématique pour euh, bah pour, euh, pour gagner parce qu'en fait euh, je, je, je peux même pas rattraper le premier du coup bah y a un peu du mal à, à gagner quoi que ce soit une petite protection voilà on arrive au tour 2 là déjà je, je vois pas comment moi je peux rattraper le mec qui est devant alors pour l'instant euh, ouais non je sais pas sachant qu'il est vachement loin euh, est-ce qu'il y a une touche que je ne connais pas en tout cas je n'ai pas eu de Dead pour ça. D'ailleurs, tiens, je vais virer ma souris de... Voilà. Ah non Ah non J'ai arrêté de regarder pendant une seconde. Et je me suis blindé. J'espère que je vais pas perdre ma place juste pour ça. Hop. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'action sur cette course. Hein. Ça s'ennuie un petit peu. Voilà. Voilà, j'ai gagné deux étoiles parce que je suis deuxième. Et j'aurais pu gagner une étoile de plus si j'avais été la bah, premier, étoile de, voilà, tout simplement. Donc, je vais faire la deuxième course, j'ai pas pu la faire jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, euh, bah il faut évidemment avoir gagné la, la celle d'avant pour faire celle d'après, vous avez compris. Hop, Alors, bah, voilà, même ça c'est pas évident parce que vous avez tellement de courses que c'est un peu dur à yop, celui-là. Donc on va aller au Japon, celle-là je l'ai jamais faite du coup parce que j'avais jamais été qualifié pour la faire. J'ai 500 donc je vais mettre à jour mon équipement. Je ne peux pas si le traitement, tiens. Voilà. On dépense assez rapidement son argent, genre, quand même. Voilà, ça coûte 500 par machin. Hop. Allez, on reprend notre petit bonhomme. Et on est parti pour une course cette fois-ci. Ça m'étonnerait que je sois aussi bon. Même si on peut pas. Regardez-moi regardez ce public. Par contre, au niveau des décors, au niveau de, du graphisme, c'est vraiment très simplifié. Il hein. n'y ouais, euh... a pas vraiment de public. Ou alors ils nous font des doigts d'honneur. Je sais pas. Ok c'est parti, allez pour l'instant je suis premier, ça c'est bien. En fait il faut partir tout de suite euh, en bonne position pour euh, espérer gagner quoi que ce soit dans le jeu. Et ne surtout pas se viander une seule fois. Si vous êtes premier dès le début, vous pouvez être euh, premier tout le long du coup. Il suffit juste de tourner, vous pouvez pas tomber euh, en tournant trop fort, à part ralentir ça vous fait rien. Le, là, le principal problème c'est de taper les bords. Voilà, si vous tapez les bords, euh, je peux pas vous promettre quoi que ce soit. Là, je vais mettre un peu du beurre derrière moi. Voilà, ça va ralentir un peu mes ennemis. Utilisez des éclairs, mais ça sert à rien. Hop. Allez. Ouais, du coup, cette course devrait être rapidement gagnée. Hein. Bizarrement, euh, en fait, c'est pas aussi dur. La première, en fait, euh, je pense le temps de s'habituer à la façon de jouer du coup comme j'ai déjà joué hein, il y a tout à l'heure avant de faire cette vidéo parce qu'il il fallait bien faire ça hein, parce que sinon hein, sinon c'était vraiment mauvais ok moi j'ai eu mes trois étoiles je suis content on peut faire la course suivante italie donc au moins ça s'enchaîne assez rapidement entre les courses ou là là, là je peux mettre, à, peux mettre à, à jour un peu mes bonus donc c'est, il y a une différence comparé à beaucoup d'autres jeux avec des bonus malus sur le terrain c'est que ce que je ramasse apparemment bah, je peux l'améliorer euh, donc, je vais améliorer le turbo. Et une fois de plus. Donc, c'est pas l'engin le, en tant que tel, c'est le bonus que je vais choper que j'améliore. Allez, on est parti pour cette deuxième course. Et bah, ben en fait, je pensais pas. Je pensais que j'ai. Je... Voilà. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je suis douzième. Et je vois pas comment je vais pouvoir rattraper tous les autres. Voilà, c'est. Un... La partie commence bien. Hop huitième, huitième. Regardez comment. Vous avez vu, vous avez vu comment ça a fait quand, quand je suis rentré en collision avec l'autre. Ça a été tout simplement n'importe quoi. Et l'autre, même quand il se viande sur moi, bah moi, ça me fait perdre complètement. Alors par contre, ils ont tous des petites voix de ta fiole. Hein. C'est vraiment.. Euh mini bikers ils ont insisté sur le fait que ce soit mini et donc du coup bah forcément ils se sont mis un ils se sont mis un truc euh... un truc dans un, une ambiance qui qui va bien avec ça hop je passe 7ème yeah. regardez ce qu'est ce qui vient de se passer là voilà hop. je pense que je me suis pris un marteau c'est sûrement pour ça on voit pas trop les, les, les ce qu'on se prend dans la tronche Hop, là une pla plaquette de beurre par terre. On sait pas ce qu'ils disent en fait, ils disent, ils disent rien d'intéressant. Voilà, donc là ça m'étonnerait que je gagne quoi que ce soit, hein, avant de rattraper tout le monde. Sixième Ouais. À moins d'un gros coup de bol, il hein. n'y a pas de bonus magique qui vous, qui vous font passer devant tout le monde. Ça, c'est des protections la plupart du temps. Il y a un avantage, c'est que le bonus, on l'a tout de suite. Voilà, bonus de protection. Bon, c'est pas tellement. Voilà, ça c'était censé être un, un truc qui me permet d'accélérer. Mais en fait, voilà, je me suis fait quand même doubler par un mec. C'est mal barré pour les étoiles. Hein. Je vous garantis pas là. Et je pense que sur le test, il va pas aller beaucoup plus loin que que, que cette course-là. Euh, voilà, il n'y a rien de nouveau dans les autres courses à part les circuits. Alors franchement, quand vous savez qu'il y en a 400 à 500 circuits, il dit oh, con. Un genre de jeu on pourrait y passer sa vie entière. Et sauf que j'ai pas envie de passer ma vie entière à faire des tests. Vous imaginez un let's play de, de, de un mec qui fait toutes les, tous les circuits? Bah, il aurait jamais fini. Oh, Oh! Je suis passé 6 bien. Euh, par contre, je suis déjà autour 6, donc bon bah. Voilà. À moins que je trouve comment accélérer. Euh... Non, il n'y a pas de moyen d'accélérer. Il faut partir tout de suite en pole position, sinon vous êtes mort. Voilà, je suis 6 et donc j'ai rien gagné du tout. Voilà, voilà. Alors on va essayer de se le refaire. Allez. Parce que je suis joueur. Euh, j'ai gagné 125 pièces. Ouais, super. Je peux absolument rien en faire du tout. Je vais... On va essayer de mieux partir sur cette course-là. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et qui fait que vous arrivez euh, dans les premiers ou pas. Voilà. Si vous faites viander dès le début, c'est mort. Donc faut pas se faire toucher par les autres. Parce qu'en fait, c'est même pas vous qui conduisez mal. C'est les autres qui... C'est les autres qui vous empêchent d'avancer dès le début. Au cinquième, il y a moyen. Cinquième, il y a moyen. Cinquième, il y a moyen. Cinquième... Non, il y avait moyen, mais il n'y a plus moyen du tout. Deuxième, deuxième, deuxième, deuxième, a moyen. deuxième, il y a moyen. Oh non, il m'a irradié, il m'a irradié. Cinquième, sixième. Ça pue, ça pue. Non, non, non. Ah non, ah vas-y. C'était un malus de merde, voilà. Voilà, il me, il me faut renverser. Voilà, onzième. Voilà, ta mère. Ta putain de mer. Voilà. Hop Oh cinquième, bien, bien. Mais il faut arriver troisième hein, pour avoir la moindre étoile et pouvoir débloquer le circuit après. a là. Bon, on va éviter de se faire attraper par les autres déjà. Ce sera un bon début je trouve. Oh putain, oh putain de merde. Oh comment comment je suis comment je suis mort. Comment jamais je gagnerai quoi que ce soit. il n'y a, a pas beaucoup de ouais les bonus de soi-disant accélération qui font accélérer que dalle. C'est vraiment sur les virages derrière que je vais les, les avoir. Ok. Ok. Ah. Je suis bien bien septième. Et j'ai toujours aucun moyen de les. Alors on va regarder du coup s'il n'y a pas des contrôles, que je ne connaîtrai pas. Bouton du gaz volant clavier. Je sais pas ce que c'est le bouton du gaz. Ok, donc vous avez vu, on vient de dépasser le sixième, j'ai pas bien compris ce qui si s'était passé. Et du coup les bonus sont vraiment pas, pas intéressants. Quand même. Pour un jeu de ce, ce style-là c'est un peu dommage je trouve. J'ai vraiment aucun moyen de, de, de, de rejoindre euh, ceux qui sont devant moi. quoi. Encore s'il y avait moyen, s'il y avait euh, une solution qui permettait de le rattraper euh, avec des boosters, avec quelque chose. Mais là, ouais, là, je pense que c'est mort. C'est, Ça se joue à rien, et s'ils ont de l'avance, c'est foutu. Je les rattrape vraiment tout doucement, tout doucement. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Oui, oui, oh oui, oh oui. Oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui, oui, oui, oui, oh oui non, Oh non fils de fils de fils de pute, oh putain, oh putain, oh putain de merde, cinquième, ah oh, non, tout ça parce que parce que vous voulez toucher quoi. Tout ça parce que vous avez le malheur de les toucher de loin. Quatrième, voilà. j'aurais pas mon étoile. Tant pis. Ça aurait pu, il y aurait eu moyen, il y aurait eu un petit moyen mais non, non. Donc voilà, on a, on a fait le tour pour euh, pour ce jeu, donc pour Mini Makers. Euh, il existe un équivalent euh, mini euh, voiture, là, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, je le ferai pour voir si c'est un peu la même chose et si, surtout s'il si y a autant de pistes quoi euh, voilà. je pense qu'il y en a un qui est sorti avant l'autre donc je pense que déjà le jeu en ligne euh, soit, il, doit, il doit être disponible à vu le nez euh, ça doit être un jeu qui est, qui est récent j'ai pas regardé la date parce que bon bah démarrage dans deux jours euh, j'imagine qu'ils vont lancer le jeu en ligne dans deux jours bon, déjà ça serait bien qu'ils terminent euh, à faire un jeu bien voilà. hum, selon, moi, hein, selon moi il faudrait quand même que il y ait un jeu bien avant voilà, donc c'est un jeu qui peut être sympa, amusant, euh, on s'en lasse vite je trouve. Alors je ne sais pas du tout les pistes qu'il peut y avoir après, aussi bien ça, ça devient un peu intéressant. Mais déjà euh, les bonus, bon bah voilà, c'est les bonus qui laissent un peu à désirer. J'espère que cette vidéo vous a plu, euh, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous n'êtes si vous pas abonné, abonnez-vous, il y en a plein d'autres jeux, j'en fais tous les jours. Euh, enfin, en ce moment, parce que je m'étais arrêté, vous vous rappelez. Euh, donc en ce moment, j'en fais tous les jours, à euh, 17h, pour le moment. Euh, donc rendez-vous, sur mon ben, demain à 17h, et, euh, et puis on se dit, euh, bah, plus quoi. Salut